Alors, on y est sur euh, la chanson punk de l'album. Enfin, après punk, parce qu'on est en 1972. C'est euh, « Hang on to Yourself ». Chanson qui inaugure le punk. Hein. Alors, moi, je vais la chanter comme les punks français la chantaient, genre « Starshooter ». Salut Ken, si tu m'entends. De toute façon, euh, ça va automatiquement faire euh, « Punk Lyonnais ». J'ai pas connu l'amour, j'suis pas ami, tu équipé, ça fait un boy. La gaga c'est arrivé, voilà que je me traîne, c'est un tiraille. Oh, allez, allez, nous allons vraiment voir pas de bonnes choses arriver. Oh, Ça fait habitué, ça fait un bail Ma rame a séparé, voilà que je voudrais C'est un petit Oh allez, allez Nous allons vraiment voir de bonnes choses arriver Vous l'avez dit, hein, c'est du punk, hein. ça dure moins de deux minutes. Salut